On va message, on va faire On va On On va On On On On va On dans une plantation où il y a un tas de cacao et il y a également. Voilà, la plantation de cacao, il y en a plusieurs. Heureusement, certains sont atteints. Par une maladie, bon, oui. c'est pareil. Ils ont une maladie ou bien ils ont une période dans le votre... temps Oui, cacao. Cacao. oui. cacao, est beau, Maintenant, on a. La déjà période saison le cas encore c'est là là nous sommes en train d'attendre cacao on va essayer de... de goûter au cacao le cacao de cette plantation la plantation est très très grande et voilà les cacao qui arrivent comme ça là non là non non non, non. Hmm. Là, elle a la pourriture, mmh. hein? ça c'est mmh. une pourriture, mmh. là elle n'est plus mangeable, mmh. ça c'est une maladie, ça tu peux plus manger. Donc ça c'est Gaspien. Mmh. Mmh. Il dit déjà pourriture. Mmh. Mais ça là, là Donc, voilà, ça là elle est bonne. Celle elle est bonne. Celle là elle est bonne. Mmh. Est là, elle est bonne. Là, on va C'est là où c'est bon. Suis un, hein? ouais. hum? Hum? Hum? En Suisse, c'est le moins plus. En Suisse avec. C'est avec ça qu'on qu fait le. Oui. C'est avec ça qu'on ah, fait le ah, café, non oui. oui. Café, chocolat. Oui. oui. Maintenant, on va sécher quand on se met bien au mm. bonza, au lit, à café. Ah. Hein? Ça change de couleur, c'est maintenant le chocolat. Ah. Quand c'est séché, hein? Mm. Quand c'est mm. séché, c'est clairement mm. le chocolat. Ah bon? Mm. Non, si je vais sécher les grandes lames. c'est bon. Voilà, on t'en quand on sèche ça, ça devient le chocolat. Oui. Yeah. When... Mm. <laughs> you know, when the white it becomes chocolate. Mm -hmm. Mm -hmm. I would try the experience. Ah, I want vous pouvez amener ça même jusqu'à Brasa comme ça, ça sert même pas du tout. Non, prends ça, bien. À bien. non, non, Ça bien encore. Ça C'est non, non, Ça c'est encore. cabos. Vous voyez dans banana on le marais de Ça sent encore bien ah oui. mmh. Okay. Mmh. Très bon. Ça <rire> va chocolat. Ça va chocolat On mmh. avance. Dimitrias. C'est okay, bon yes. C'est bon. Mmh. Donc vous produisez okay. du chocolat ici ah, mais bien. Non, non bien pas pas Ici, ici après cette cueillette séchée, mm. on fait des sacs. Mm. Après des sacs, on fait une vente. Mm. Hein? Peut-être que le diamant, il vient, il l'achète et il euh, amène. Vous avez le diamant ici hein? le dia Non, le mm. diamant, ce sont les opérateurs économiques là. Ah d'accord, hein, on appelle le diamant. diamant. Tout comme Olam. Mm. Hein? À combien vous vendez le sac, le sac Le sac à combien de kilos Le sac à 50 kilos se vendait à 65 francs le kilo, donc ça faisait 65 000 francs. 65 000 francs le sac le de sac 5 sac. kilos c'est ça et Le sac de 50 kilos. Le fruit, il a Le fruit, non, on ne vend pas ici. On vend, ici, ils vendent pas pas. Il vend par sac, kilo. Ils ne disent pas Mm. Mm. Yes, but it's, uh, 100 euros. C'est seulement ça. Data said he. Mm. Il dit quand il, il, il sèche, bad. après avoir séché les grains, ils les dans un sac. Et on vend le sac. D'abord, so. first they dry it, ok? Et then they put it in the bag. Mm. 100, 100 euros. 10, uh, 100 euros. The bag. 100 kilos. 100 kilos en mm. marche. 100 euros ou 100 kilos? 100 kg à hein 100, euh, 100 euros. Non, non le pas. kilo à 65 francs. 100, mmh. mmh. 100 kg, kilo. ça te fait euh, 65 000 65 000. Hein 100 euros 100 kg, euh, 100 euros. 100 mmh euros 200 euro, Mais il y en a aussi des sacs qui le le à 50 100, c'est 50 000. euros euro kg. 100 euros 100 kg. 1 One 1 kg. 1 1 kg. 1 1 kg. 1 kilo 1 kg. 1 un mm. euro, kurwa, jacques, mm. 1 kg est 65 francs mm. mm. no, franc. no. no, Yeah. 1 kg est 50 francs 55 Oui, oui Franc Franc, c'est 5 J'ai pas 10 c'est un dollar C'est moins d'argent pas mal C'est Je pas Je pas mm. Je suis à faute de je vais te péter. Je je Je vais Ça va. Je vais te péter. Je Hmm? Je